Eh hey, Il paraît qu'il y en a encore qui savent pas quoi voir en deux sèvres. Changez Bienvenue à Poulon. mon coudant. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a à voir au musée Bernard Dagessi Il y a trois grosses collections. Une très belle collection de beaux-arts, de sciences naturelles et un musée sur l'histoire de l'école et de la pédagogie. Qui dit jardin, dit ombilicologie moderne. Tiens, des canards. Effectivement, mais ça ce sont des harlepiètes. Je ne pas que la géologie, c'était aussi des squelettes C'était un plaisir pléziosorien euh, Tu vois, il est au-dessus de toi, là. Ah oui, belle bête Une fois qu'on a essayé et compris à quoi servaient ces instruments, les enfants en ont fabriqué et les ramènent chez eux. Il y a des démonstrations l'été et puis des ateliers avec les familles ou avec les scolaires. C'est parti Dame Mélissande Oui Il paraît que tu nous racontes des belles histoires Oui Je raconte toujours de belles histoires. Il y a aussi le musée de Roranum avec la bête. Mais qu'est-ce que c'est C'est un rasoir avec une créature qui est notre mascotte qui représente un Orycterop. Je crois bien qu'elle est tombée sur une tuile. Hop, hop. Je te dis que ça passe pas. Jean-Philippe oh. Ouh, c'est bon, le tournage est fini, là En famille ou entre amis, passez un bon moment dans les sites touristiques des Deux-Sèvres. Profitez du tarif spécial ambassadeur.